Mouse face à Wild Blast vient de se terminer. Mouse a signé un 40-0 face à Wild Blast. C'était absolument gigantesque avec une ouverture en problème X et une finition à la Fourfields. Mais au milieu de tout ça, nous avions eh bien Broski avec son Oro et qui dit Oro dit phase incroyable. Ouais, surprise un hein, Oro hein, derrière un petit target combo qui remet dans le coin. Il va faire. tout les bons choix avant gros point feinte pour remettre combo derrière se décale pile poil ni drop dans la garde décalage arrière et il l'emmène jusqu'au stun et ça c'est un combo qui va normalement devoir tuer voilà avec double dragon arrière gros point on envoie en l'air dragon 1 dragon X pour comboter 100% de la barre de vie qui dégage mais trois bonnes lectures de jeu excellent pressing excellente position gros joueur c'est absolument fantastique de le voir et ici la Street Fighter League Europe 2022 et eh ben on ne fait que de le voir ce broski avec ce euro donc si vous aussi voulez voir et eh bien des plays dantesques d'un des meilleurs euro européens et eh ben écoutez rejoignez nous on arrive à la fin des matchs allez là pour suivre